Chers frères et sœurs en Christ, nous voudrions vous présenter ici quelques consignes à respecter chaque fois que vous devez prendre part au service divin. Voici les condensés. Chers frères et sœurs, Chers frères et sœurs, afin d'assurer dans les meilleures conditions le déroulement du service enfin, dans le respect des mesures sanitaires requises, nous souhaitons vous informer que le port du masque est obligatoire. Après avoir pris place, merci d'éviter tout déplacement. En cas de besoin, vous voudrez bien vous signaler au service d'autres et prévenir vos voisins avant de sortir de votre place, de votre banc, pour permettre à tous de vérifier leur masque. Les cantiques ne seront pas chantés à haute voix. Vous pouvez suivre intérieurement les chants du soliste ou de l'instrumentaliste. Et nous exprimerons la prière de notre Père avec le masque. Le déroulement de la Sainte-Sainte se fera selon les indications du service d'ordre. Dans le respect de la distanciation physique et en portant le masque. La liberté de participer ou non à la Sainte-Sainte est laissée à chacun. La réception de l'hostie sera confirmée soit par un amène à voix basse, soit par un hochement de tête. L'hostie est à garder en main jusqu'à ce que vous soyez à votre place ou après avoir retiré le masque, vous pouvez vous pourrez mettre l'hostie en bouche. On peut chanter l'amen qui suit la bénédiction finale, mais à voix basse. À la fin du service divin, vous voudriez. À la fin du service 20, vous suivrez les consignes du service d'ordre pour quitter le lieu de célébration. En portant votre masque et en maintenant la distanciation physique réglementaire. Ces mesures sanitaires restent en vigueur. À l'extérieur et aux abords de l'Église. Toute sortie de l'église est définitive. Votre participation au service civil, vos acceptations est pleine entière de ces mesures sanitaires. La liste des inscrits étant utilisable pour les prochains services divins, il est inutile de se réinscrire. Merci de votre compréhension et bon service divin à tous. Merci de votre compréhension et bon service divin à tous. Merci beaucoup. Tata, bon et tendre père, tu es le Tout-Puissant. tu nous as mon Père personnage pour que nous puissions retrouver encore le chemin de ta maison. immense merci pour cette grâce. que nous avions perdu un peu de réflexe, mon père Celeste. Mais tu as permis que nous puissions toujours nous retrouver ensemble pour raviver encore cet instant. Accepte de nous voilà encore ta puissance, ton pouvoir et ton autorité en nous, mon père Celeste, car nous sommes le reflet de ton image. Dimanche matin pour être autant de salissures qu'atinabiso bokasi na yo un peu bomotona yo pamba te biso toza et lilingi ya bokasi na yo. Béni tout ce qui se passe dans ce pays bon père d'amour. Pambolama somako sala manamboka oyo tata bolingo. Tous les changements intervenus, on n'était pas habitué à ceci mais, mais tu as permis que nous puissions vivre cela. Mais bambongona nyoso oyo sala mitome sana kina yango te kasi to sengeli komesana na yango sika. Donne-nous la capacité d'adaptation père d'amour. Mais, ça, mal, mais il y a commis Et maintenant nous voici dans ta maison pour que tu nous parles comme un père le fait à ses enfants. Beaucoup de choses, mon père, sont encore sur nos cœurs. Et toi, tu connais toutes choses. Tu n'as pas besoin que personne ne te les dise. Accepte de bénir ceux qui sont en souffrance en cet instant. Et ceux qui sont éprouvés, pense aussi mon Père Céleste, à nos jeunes et ceux qui cherchent leur, leur avenir. Accepte de venir et éprouvés, aussi les mondes de l'autre. Nous sommes confiants que rien ne se passera qui puisse faire obstacle à ton plan de salut. Car tu verras toujours à poursuivre ce plan de salut sans entrave aucune. Béni bon Père laisse toutes nos communautés, où se réunissent tes enfants. Et nous serons toujours unis, unis ensemble dans la paix de notre apôtre, de notre apôtre et ainsi que tous les serviteurs de ta maison. Nous pensons, bon Père Céleste, à tout ce que tu pourras encore faire pour nous, pour les jours à venir. Car il n'y a que toi qui as la clé d'avenir et de la vie de chacun d'entre nous. Nous te prions de faire plus que mieux que faire en parole. C'est en toute militaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Bien, chers frères et sœurs en Christ. Nous avons une parole qui euh, est dans Actes des Apôtres. Nous allons lire le le chapitre 1 au verset 13 à 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Mathieu, Jacques, fils de Alphée, Simon de Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tango au bas comme ville, le pays et pas pays qui un pays et Et Pierre, Yohani, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Mathieu, Jacques Jacques mouna ya afe Simon Oyo azalaki liboso moto ya lingomba ya Bawe li, panda. Na yuda ya Jacques Bango nyonso Bayoka yokana Bazalaki kosangana Mi kolon nyonso Pona kosambela esika moko Naba si monsusu, mpe, maria Mama ya yezu Nabandeko, bandeko ya yezu Place qui nous en la chorale nous un sa Bien, chers frères Christ, chers invités. Nous réjouissons d'être ensemble avec vous et nous tous dans la maison de notre Père saint Nous remercions aussi euh, votre chorale de fortune avec les cantiques Oh, combien réconfortant! La parole de Dieu doit être toujours une lumière à nous. On ne sera pas branché si nous l'intéressons à nous. Ça ne nous permettra pas d'avoir les toutes à nous. Nous avons les toutes chers frères et sœurs, à nous. Nous ne pouvons pas percevoir les merveilleuses interventions de notre Père saint Vous remarquez que nous sommes entrés pas comme d'habitude. C'est ce que j'ai une petite pensée à partager avec vous, la pensée de notre apôtre Patriarche. C'était service de la Pentecôte. Oui la dit ceci, j'ai lu une extension cette pensée. Il y aura bientôt un changement pour nous tous. Nous allons retourner à l'église pour y célébrer les services divins. Comment retournerons-nous dans nos églises Est-ce que tout devra être comme auparavant Nous avons une occasion unique de changer quelque chose. Prenons cette décision maintenant. Lorsque je retournerai dans ma communauté, je veux être une autre personne. Avons-nous ah changé Sommes-nous une autre personne toutes, toutes ces recommandations qui nous ont été lues ici, avant de se vider. Toutes les mesures barrières qui nous ont été communiquées. Et nous devons nous respecter, c'est-à-dire chacun à sa place. Ce n'était pas une habitude pour nous pour, nous, pour, le, pour le mois passé. C'est ce qui a fait que nous nous sommes terrés chez nous pendant les quelques mois. Et nous voici retournés avec euh, d'autres habitudes. Nous devons nous y adapter. À Christ. En ce qui concerne la parole euh, de ces jours, il s'est rappelé qu'après sa résurrection, Jésus euh, était apparu à ses disciples. Il leur a donné toutes les preuves possibles. Il les a tout ce qui concerne les rois de Dieu. Et en leur disant, que vous serez dans peu de temps baptisé du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins Jusqu'aux extrémités de la terre Et il fut... Et pendant qu'ils regardaient Ils nuaient les dérobats à leurs leur yeux Et deux personnes Leur apparurent en leur disant c'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu à l'ancien. Et du coup, ils ont résolu de retourner à Jérusalem. D'où le texte de ces jours. Quand ils furent arrivés, bakomaki, ils montèrent dans la chambre haute. Ba ils s'étaient tenaient d'ordinaire. Et si na tous d'un commun accord. Bangonyo dans la prière. Alo -sambo. Ils ont retourné à Jérusalem. Ba zongi na d'un commun accord, ils se sont retrouvés dans la chambre haute. Pour prier. C'est l'image que nous avons. Nous, nous sommes retrouvés dans cette chambre haute Pour prier. Vous, Vous persévérez dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle Et bientôt Nous allons partager la sainte C'est ça la chambre haute Lorsque nous avons parfois des petits problèmes Des difficultés Pensons à la chambre haute Même nos maisons doivent être des chambres hautes Rappelez-vous de Daniel. lorsqu'il était exposé à certains, à certains risques. il s'est retiré dans la chambre. et c'était pour prier et louer Dieu. Rappelez-vous de la veuve de Sarepta. Qui pensait que Dieu avait euh, fait mourir son fils à cause de ses péchés. Et s'était retiré dans la chambre haute aussi pour implorer la grâce de Dieu. Les exemples sont les gens. Frères et sœurs en Christ, nous devons savoir que nos prières au sein de nos communautés permettent d'intercéder en faveur de ceux qui ont des problèmes aussi. De ceux qui sont éprouvés, et de ceux qui sont affaiblis dans leur foi, de ceux qui sont morts sur le plan spirituel, Nous demandons à ce que Dieu leur donne la force nécessaire. Qu'ils le console, qu les consolent et qu'ils soulagent leur leurs souffrances. Et de ceux qui sont morts sur le plan spirituel Que Dieu affirme aussi leur foi En leur permettant de vivre sa proximité Frères et sœurs en Christ La prière commune le Constitue une force pour nos communautés Pour nos familles pour notre croissance spirituelle. Ne soyons pas de ceux qui disent euh, personne ne sait euh, ce qu'il y a après la vie. la ah, Vivons tout simplement au jour le jour. Car demain nous serons. Quelle attitude pauvre et misérable, chef Jésus. Je de la c'est une attitude de pauvre et misérable mais pour nous pour nous nous voulons être de ces restes qui investissent tout son temps et son énergie dans des choses éternelles en dépit des multiples sollicitations que nous pouvons avoir dans la vie, Nous, nous avons toujours un temps nécessaire à consacrer à notre personne. Ne soyons pas distraits par les agitations du, du siècle. Par les bruits de la cité, les bruits de, de, de, de notre entourage. Investir notre temps et notre énergie pour des choses éternelles. Tous ceux qui aujourd'hui font partie de ce reste. Ceux-là. cela. Frères et sœurs, resteront jusqu'au jour du Seigneur. Ça, c'est notre joie. Ensemble, nous sommes sûrs et convaincus que Dieu fera de grandes choses si nous sommes unis. Bon, n'allons pas dire que nous sommes capables de changer des choses. Non, c'est pas ça. Ou d'imposer notre volonté à notre père Céleste, de changer quoi que ce soit, non. Mais nous implorons ça. Il y a des choses qui ne vont pas encore réussir à... à, disons, à réussir dans la vie. Mais nous nous remettons entre la grâce de notre père Céleste. Frère de Sœur en Christ... Dieu veut que nous soyons profondément enracinés dans la foi dans l'amour et dans l'espérance en Christ et de, cela, de, de ce fait la vie éternelle et la communion éternelle avec lui nous fera oublier toutes les peines et pas pensez-vous de votre avenir Plus l'avenir spirituel, vient l'avenir euh, euh, charnel. Et lorsque euh, ces frères dont on a parlé tout l'heure, qui s'étaient retrouvés dans la chambre haute, ils avaient les mêmes aspirations. Même sentiment même attendent mais ils sont allés attendre que la promesse qui euh, leur, leur, leur, leur, leur, leur a été faite soit réalisée ils recevoir le esprit et nous qui sommes ici maintenant réunis ensemble attendons nous nous attendons les retours de Christ où l'attendions nous ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas aucun de la rue. Et les autres étaient arrivés, ils sont montés dans la chambre haute ensemble pour prier et persévérer dans l'encensement des apôtres. Et nous, nous attendons notre Seigneur Jésus dans sa maison. nulle part ailleurs. Cela doit nous motiver, Frère Que Jésus, qu est qui est notre sauveur, soit toujours notre professeur, notre enseignant. Et que le Saint-Esprit soit notre consolateur. Amen. Frère en Amen. Christ, c'est quel ordre Christo eh bien t'es bon mais mêle moi en gonga ou t'as qui a que j'appelle quelqu'un un serviteur de Dieu dont venir euh, enrichir cet enseignement bon dimana benga motomoko mon sali nanzambe opa koya koba kisa ya mingi na katia maté yamai vous allez Bongo, mobateli tati D'accord, couronne sobre mais bon Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Je ne sais pas quel est le sentiment de votre cœur ce matin. Mais pour nous autres, c'est avec beaucoup de tremblements que nous sommes venus vers notre Dieu. Après avoir manqué ce lieu que nous aimons tant, notre Dieu, dans sa grâce, nous permet de venir une fois de plus dans la communion des frères et des sœurs. Après ce temps de disette spirituelle, entre guillemets, nous avons la grâce maintenant de recevoir le menu complet, comme l'apôtre Patriarche l'avait appelé. Pendant quelques temps, nous avions un menu réduit, mais qui était plein de bénédictions tout autant. Aujourd'hui nous avons le menu complet auquel nous sommes habitués Et l'apôtre nous a servi dans la puissance de son ministère Il a parlé des frères, des sœurs de Jésus les apôtres de Jésus Après que le Seigneur soit monté Ils se sont rendus compte que la direction n'était pas de rester en train de regarder les cieux Il fallait rentrer au travail pour attendre Jésus Et le premier acte qu'ils ont fait Ils se sont mis d'accord et ils ont persévéré dans la prière. Bien aimé, dans le Seigneur, l'apôtre dit, il faut que tu persévères, que je persévère dans la prière. Ils sont montés dans la chambre haute Et l'apôtre te dit aujourd'hui Monte dans la chambre haute que je monte aussi dans la chambre haute À l'image de notre Seigneur lui-même Il s'est retiré souvent dans la montagne Pour prier Bien -aimé pour la prière c'est exactement comme la respiration de notre âme il n'y a personne qui peut se dire j'ai envie de vivre mais je dois arrêter de respirer prier c'est respirer et il faudrait persévérer bien aimé persévérer c'est continuer alors qu'on a des bonnes raisons d'abandonner tu as prié tu es fatigué si tu arrêtes tu n'as plus persévéré mais persévère Prions ensemble Avec humilité Avec foi et confiance Comme les enfants qui parlent à leur père Nous avons le droit de tout lui demander Parce qu'il est notre bienfaiteur Mais la prière dans laquelle nous devons persévérer chaque jour Seigneur, envoie vite ton fils Jésus. Qu'il vienne et qu'il nous prenne? Seigneur, rends-moi digne pour le jour de ton fils et Quand ce jour sera arrivé, par grâce il nous prendra. Que la gloire revienne à notre Dieu. aujourd'hui à tout jamais. Les qui nous se Amen. Amen. contents de l'intervention de notre berger. Bientôt nous allons nous retrouver ensemble dans la prière de notre père. Qui ne va pas la prononcer Qui Parce qu'ensemble nous sommes animés de même sentiment. Nous sommes venus ensemble pour prier dans la maison de notre personne. Je sais qu'aujourd'hui, nous allons les citer dans nos cœurs. Mais dans, dans les, les mois passés, on les disait à haute voix. Même quand bien même j'avais un problème avec mon voisin. Mais Dieu comme c'est un Dieu d'amour, il a préféré qu'on soit à côté, côté l'un de l'autre. Je n'arrivais pas à pardonner. Le moment viendra où je vais dire Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont Mais il est à mes côtés Et c'était à haute foi, Toute la communauté entend Quel sentiment animé dans nos cœurs à cet instant Il y en a qui peuvent dire oui Heureusement aujourd'hui On ne va pas le citer ah, tu vois mais on va les citer en cœur. Mais... Oui ce n'est pas ça l'essentiel La question c'est d'être réellement enfant de Dieu Et animé de ses sentiments d'être enfant de Dieu De savoir pardon C'est ça notre emblème bien C'est ça notre emblème bien aimé que Dieu fortifie notre foi. jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. moment est venu où nous devons nous répandre. Si la parole peut nous interpréter un cantique. Nous nous unir dans la prière de notre Père tel que nous par notre Seigneur Jésus. Prions. Notre Père, jésus christ que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,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 Immense merci pour ce pardon que tu viens de nous accorder. Dieu le seul à nous l'accorder sans poser de questions. Maintenant que tu nous as pardonné, sois plus près de nous, bon Père Céleste, pour écouter nos prières. Ensemble avec la communauté, nous t'adressons nos prières pour que tu puisses encore déferler ta bénédiction sur chacun d'entre nous. <mère�ité sans samıştır> maire, à ça fait défaut bon Père Céleste les familles divisées Accès bon Père Céleste de te pencher sur ceux qui ont des soucis particuliers tu connais chacun dans sa situation personnelle il n'y a que toi qui, qui, qui, qui sais pouvoir à tous leurs besoins. Nous pensons aux multiples prières de notre apôtre et notre apport de notre apôtre patriarche. mon père prières, leurs prières nous couvrent davantage. Et que nous ne soyons perturbés par aucun autre esprit de ce monde. Nous pensons à l'unité d'esprit avec tous nos frères et sœurs réunis tout dans tout toutes les communautés. Tout le nous, nous, sommes nous sommes sûrs que tu pourras encore faire plus, mon Père, pour les jours à venir, pour oui. la vie de nos communautés. Abrège le temps et avant ton fils reprendre. Fais plus ce mieux au nom de Jésus. Amen. Amen. maintenant nous devons nous préparer pour la Sainte. Katosengeli Maintenant la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On Maintenant je consacre le pain et le vin pour la Sainte. -Sainte. Si le sacrifice unique en toute dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur prit le pain et le vin et rendit grâce, grâce et dit. Ceci est mon corps brisé pour vous. Ceci est mon corps. Ceci est le vin répandu pour vous pour se ouais. vos Mangez et buvez faites ceci à mémoire de pues moi toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez ce vin Vous annoncez la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne amen amen maintenant le seigneur nous invite à prendre paralysé à à ele mapoto sukisa losambo bon père d'amour tata wabiso wa bolingo immense merci pour cet instant béni que tu nous a accordé matondo uto samote manabiso Angonga ou ngonga o wapi opesibiso avec la communauté nous exprimons notre reconnaissance na bomoko na lisangato pesi yo matondo des remerciements pour l'exhortation et nous te prions de venir les offrandes de tes enfants. Ouvre les voies de pour chacun, d'entre tes enfants. Dire, tu as quelque chose à t'adresser mon père, c'est le bienfait que tu fais pour les de tes anges sur le chemin retour. Je suis un peu plus de temps pour nous faire plus se temps au nom de Jésus. Amen. La grâce de notre Seigneur, Seigneur jésus l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. nous faire plus Amen. ne prenez pas, s'il vous plaît Bonjour, Bisika, Valingami. Voilà, C'est de Merci beaucoup, ouais. chers frères et sœurs en Christ. Donc vous le savez. Nous collaborons bien comme l'amour. Aussitôt terminé. aussi ici d'assemblement de des rassemblements de consangana sangana t ou droit chez nous mais bon mot aux ongles au katia mabotam a pu seul alors je vous souhaite un dimanche béni. à tomber les binômes et n'est pas à la prochaine et pour la moussoussous